allons voir maintenant l'impact de la dyspraxie sur les apprentissages scolaires. On va commencer par les activités physiques, sportives et artistiques, ce qu'on appelle les APSA, hein, qui correspondent à l'EPS, l'éducation physique et sportive, parce que ça peut être pour certains élèves avec une dyspraxie un moment relativement complexe, puisque là on fait agir effectivement aussi le, le corps, donc imaginons que cet élève qui a une dyspraxie, présente beaucoup de, de gestes maladroits, qui a des difficultés aussi de latéralité hein, dans l'espace, à droite, à gauche, quand on lui demande de faire un jeu collectif de balles, eh bien peut-être qu'il va être en grande difficulté parce qu'il faut à la fois se déplacer, prendre en compte le mouvement de la balle effectuer le, le geste de saisir, donc vous voyez que souvent c'est des élèves qui peuvent se retrouver relativement en difficulté. Du coup, il va falloir adapter les situations de PS. Juste pour information, il existe dans le département du Rhône le groupe technique handicap EPS euh, que les conseillers pédagogiques connaissent bien et euh, qui peut apporter des ressources, des conseils pour justement l'adaptation de ces situations de PS. Alors, quelques exemples d'adaptation, on peut agir sur différents domaines. On peut par exemple, pour l'élève avec une dyspraxie, agir sur les règles, modifier les règles. Imaginons par exemple qu'on est justement sur un jeu de balle. Eh bien, on va décider que par exemple, l'élève quand il a la balle, il aura plus de temps qu'un autre élève pour effectuer son action. On peut aussi imaginer un aménagement de l'espace. Par exemple, si ce jeu de balle nécessite un, un, un grand terrain, on peut aussi euh, prévoir un terrain beaucoup plus restreint. S'il y a un filet, aussi, on peut imaginer que ce filet peut être plus bas. On peut imaginer aussi qu'on puisse enlever ce filet. Si je prends par exemple du babington, on n'est peut-être pas obligé pour l'élève de mettre le filet. Il est possible aussi d'adapter les outils. Si je reprends l'exemple du babington, euh, certains élèves, le fait d'avoir une raquette avec un long manche va les mettre en difficulté. Peut-être qu'il faudra modifier la raquette pour qu'elle ait un manche plus court et que du coup ce soit plus facile. Pour certains élèves aussi, on va travailler directement avec la main hein, et peut-être un scratch pour saisir une balle. Donc vous voyez, euh, l'idée c'est de modifier les différents critères pour permettre à l'élève de participer pleinement à cette activité. Parce que c'est une activité, tout à l'heure on parlait de l'estime de soi, hein. vous imaginez bien que si on faisait choisir aux élèves qui tu prends dans ton équipe, euh, eh bien clairement l'élève dyspraxique c'est celui qui sera toujours choisi en dernier, voire même imposé à son équipe parce qu'on sait qu'il n'est qu pas performant. Or ce qu'on veut... En EPS, hein, ce n'est pas la question de cette performance de ce type-là, mais c'est bien à l'élève de développer ses compétences. Du coup, en proposant ces adaptations, on permet à l'élève de développer des compétences dans ce domaine-là et surtout, on est vigilant par rapport aux relations sociales. Hein. Parce que si on cantonne toujours cet élève en lui disant « bah Toi, tu vas faire le rôle d'arbitre », on voit bien qu'on l'exclut euh, du fonctionnement du groupe et que c'est vraiment au contraire un lieu où on va favoriser ses relations sociales. Un second domaine où l'élève va être en grande difficulté, c'est tout ce qui va concerner les activités graphiques, les représentations graphiques, les dessins. Euh, alors là aussi, attention, quand l'élève il vous apporte son dessin, qu'il vous le présente, euh, il sait pertinemment que c'est pas forcément ce qui, ce qui est attendu. Vous voyez là euh, le dessin de, de ce bonhomme, euh, c'est un élève, c'est pas un petit de maternelle, hein, c'est un élève d'école primaire. Euh, il sait que son dessin n'est pas formidable. Donc si vous vous exclamez bravo pour le dessin, il se rend bien compte que votre valorisation elle n'est pas réelle. Par contre, si vous valorisez l'effort qui a été fourni Là, on est réellement sur une valorisation qui a du sens. Donc valoriser plutôt l'effort que la production finale. De la même manière, on va adapter les exercices en fonction de l'objectif qui est visé. Imaginons que dans cet exercice, on demande aux élèves, dessine trois pommes. Pour un élève dyspraxique, dessiner les pommes, ça, ça va être très coûteux. Alors là, ce qu'on vise, c'est finalement, est-ce qu'il connaît la quantité 3 donc l'idée, c'est de lui dire, au lieu de dessiner trois pommes, bah, peut-être que lui, on va lui demander de faire trois traits. Hein. Comme ça, on évalue bien euh, sa connaissance de la quantité et on ne le met pas en difficulté sur la réalisation du geste graphique ou du dessin. Une petite vignette aussi pour illustrer un exemple. Euh, souvent, on va proposer aux élèves de faire euh, des exercices où il va falloir relier. Pour un élève dyspraxique, ça devient un exercice très complexe. Hein. D'autant plus s'il y a une difficulté visio-spatiale, vous voyez bien que l'orientation dans l'espace plus le geste de tracé peut les mettre en grande difficulté. Hein. Alors clairement, quand on est face à ce type d'exercice, eh on va proposer une autre adaptation qui sera par exemple utiliser un code couleur. Hein. On surligne de la même couleur les éléments qui vont ensemble. Donc on vise toujours bien le même objectif qui est les capitales de chaque pays, hein, mais on lui propose une autre façon de faire qui nécessite pas un geste graphique complexe pour lui. Alors, en lien avec le, le geste graphique, vous voyez bien que, du coup, tout ce qui va être activité d'écriture, prise de notes, peut devenir très complexe pour l'élève. Donc, souvent, quand on va accompagner un élève qui présente une dyspraxie, euh, l'AESH va devoir soulager cette écriture en écrivant parfois à la place de l'élève, hein, sous sa dictée, parce que je vous rappelle qu'ils sont très performants à l'oral, hein, c'est uniquement l'automatisation du geste qui leur pose problème. Euh, la question de la prise de notes aussi, ça peut se faire quand l'élève est trop fatigué, ça peut se faire en alternance, ça peut se faire en parallèle, hein, il y a différentes modalités de soulager la prise de notes. Euh, L'idée c'est aussi de le travailler euh, et notamment lors de l'équipe de suivi de scolarisation de se poser la question si effectivement on est sur euh, un élève qui doit être soulagé fréquemment ou ponctuellement et, et on le verra aussi certains élèves vont remplacer totalement euh, le geste d'écriture par une prise de notes avec un outil informatique ou une synthèse vocale qui va les soulager de cette tâche. Donc ça, ça se décide en fonction aussi du projet personnalisé de, de l'élève. Alors vous voyez ici un exemple d'écriture. On voit bien que l'élève a des difficultés pour suivre les lignes. On voit bien que la taille des lettres est très irrégulière. On voit bien aussi que euh, L'élève a du mal à se respirer dans l'espace feuille, c'est-à-dire qu'à certains moments, il va commencer plutôt en milieu de ligne. Et puis, il va avoir du mal aussi à, à, à faire tenir le mot euh, dans l'espace. Donc, du coup, forcément, cet élève, le soir, quand il va apprendre ses leçons, il va être en difficulté puisque euh, le texte n'est pas correctement euh, écrit. D'où la nécessité parfois d'avoir un double hein, réalisé par l'AESH pour pouvoir travailler sur les, les leçons. Alors, ce qu'on qu peut proposer euh, aux élèves pour les aider dans l'activité d'écriture, c'est euh, d'utiliser des lignages en couleurs, par exemple. Hein, utiliser des codes couleurs. Donc là, on a la terre qui est marron, euh, l'herbe verte, le ciel en bleu et le feu en rouge. Ça va permettre à l'élève de réaliser des des lettres avec une taille beaucoup plus régulière puisqu'il aura des indices visuels pour le guider. On va aussi beaucoup proposer à l'élève des outils euh, qui vont lui permettre de mieux tenir ses crayons. Hein. On a tous en tête des, des embouts qui permettent de, de mieux tenir le crayon. Il existe aussi parfois des, des stylos qui ont directement l'emplacement pour positionner les doigts. Alors attention euh, parce que là aussi chaque élève va être différent et, et parfois euh, ça peut être plus contraignant qu'aidant. Donc il faut tester peut-être en tester plusieurs pour voir celui qui va convenir le mieux à l'élève et lui permet d'avoir un, un geste le plus souple possible. Vous vous souvenez tout à l'heure l'idée de la crispation, c'est vrai que si l'élève est trop crispé aussi, sur son, son crayon, euh, ça peut le mettre aussi euh, en difficulté et apporter une fatigue supplémentaire. Si on permet à l'élève d'écrire avec un stylo qui s'efface, ça lui permet effectivement d'avoir une production beaucoup plus lisible, qui n'est pas forcément remplie de ratures, d'éléments de, barrés, euh, etc. Ici, je vous propose aussi une petite mise en situation. Euh, vous voyez sur cet écran un texte avec des noms propres et je vous invite à recopier uniquement les noms propres de ce texte. Donc Vous mettez votre vidéo en pause et vous faites cette expérience de recopier par rapport à l'écran. En faisant ça, je vous ai mis dans la même position qu'un élève qui va recopier ce qui est écrit sur le tableau, ce que l'enseignant a écrit sur le tableau. On voit bien que quand on fait ça, on parlait tout à l'heure des saccades oculaires, on va passer d'un plan vertical, qui est le tableau ou l'écran, à un plan horizontal, qui est la feuille sur laquelle on écrit. Donc on a deux dimensions, le plan vertical et le plan horizontal. Eh bien, si on est en difficulté par rapport à ça, on va avoir du mal à repositionner notre regard au bon endroit et toutes ces saccades qu'on va faire, ces va-et-vient, vont faire qu'on peut se perdre dans l'espace. C'est pour ça que souvent, on propose aux AESH d'utiliser une ardoise ou un cahier de brouillon et de recopier ce qui est écrit au tableau parce qu'il est beaucoup plus facile pour l'élève de recopier par rapport à un plan qui est horizontal plutôt que par rapport au plan vertical. Ce qu'on voit beaucoup aussi dans les classes, c'est un certain nombre d'affichages, d'outils euh, qui sont censés être des aides-mémoires, des repères pour les élèves. Là, c'est un exemple d'une du, classe de CE2. Vous voyez, il euh, y a énormément d'informations. L'élève avec une dyspraxie peut être en difficulté pour avoir un regard efficient qui va lui permettre, parmi tous ces affichages, de retrouver la bonne information. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour cet élève C'est effectivement de lui construire son propre classeur outil avec des fiches. Alors on va organiser ça, le classeur outil par exemple pour les mathématiques, pour la grammaire, pour la conjugaison. Hein. On peut mettre éventuellement des intercalaires. Après, il faut faire attention en fonction de l'âge de l'élève qui ait pas non plus trop d'informations. Mais l'idée, c'est que ce classeur outil, il peut suivre l'élève aussi d'une année sur l'autre hein, au niveau scolaire et il y aura les éléments aide-mémoire qui, qui seront beaucoup plus faciles à retrouver que sur un affichage dans la classe. Euh, C'est un petit peu la même chose, il faut faire attention avec les sous-mains. Souvent, on utilise dans les classes des sous-mains où il y a aussi beaucoup d'informations. Là aussi, l'élève dyspraxique, il peut être perturbé par le, la, le nombre d'informations trop important. Donc, il est préférable d'utiliser un classeur avec une seule information sur chaque page. Si vous en avez l'occasion, je vous propose aussi de faire cette petite mise en situation. Je vous invite à dessiner une forme, un nuage ou une étoile sur une feuille de papier. Et puis avec une pers la personne de votre choix, de lui demander de vous tenir avec une main cette feuille. Et vous, avec une seule main et donc des ciseaux, vous essayez de découper. Eh bien, cette mise en situation, elle vous permettra de voir justement cette difficulté dans la coordination. Hein, euh, les deux personnes qui réalisent cette expérience sont comme si c'était les deux mains de l'élève. Et on voit bien qu'il faut apprendre à se coordonner, hein, il faut qu'on bouge la feuille, on bouge le ciseau, et on voit bien cette difficulté aussi de se coordonner. Du coup, je fais le lien de cette expérience avec l'utilisation du matériel scolaire. À l'école, l'élève va être confronté à l'utilisation de nombreux outils, tels que ne serait-ce que la règle, l'équerre, le compas, les ciseaux. Hein, et tous ces outils-là peuvent mettre l'élève en difficulté. Il existe un certain nombre de matériels ergonomiques qui vont favoriser l'autonomie de ces élèves. Si l'élève utilise ce type de matériel, souvent qui est fourni par les, les parents, hein, je vous encourage à, à utiliser ce type de matériel. Parfois aussi, ça peut être dans la classe, hein, parce que ce qui peut être utilisé par certains élèves dyspraxiques peuvent aussi aider un certain nombre d'élèves qui vont être en difficulté dans la manipulation d'outils. Alors en voici quelques exemples, le, le plus courant déjà c'est la règle. Hein. Un enfant dyspraxique pour tracer un trait avec une règle peut être en grande difficulté parce que la règle ça bouge. Donc déjà si on a une règle anti ça facilite le, la tâche. Mais pour certains élèves on va aussi proposer, vous voyez la règle avec le crocodile, une règle avec une poignée qui permet du coup d'avoir une meilleure prise pour pouvoir tracer. Alors je vous accorde que le crocodile c'est valable pour les petits au collège, L'élève, il ne va pas avoir cette règle au crocodile. Mais ce qu'on peut trouver pour les, les élèves du collège, qui est relativement plus discret, c'est la ventouse. Hein. Donc cette ventouse, on peut la mettre sur la règle, on peut la mettre sur l'équerre, sur le rapporteur, et ça permet d'avoir une bonne prise en main. Pour ce qui est du découpage aussi, il existe un certain nombre de, de ciseaux qui vont déjà être beaucoup plus maniables, beaucoup plus faciles à manipuler. Certains ciseaux... Vont nécessiter plus ou moins de la force et vous voyez une paire ici où il y a deux trous euh, sur le, le ciseau. L'idée c'est que l'élève met ses doigts et l'adulte met ses doigts derrière et donc là on peut pratiquer une guidance physique pour aider l'élève à découper. Un autre outil qui, qui est relativement aussi utilisé par certains élèves, c'est ce qu'on appelle le tamographe. Alors le tamographe, c'est un outil notamment géométrique qui permet euh, de tracer, hein, mais il a aussi l'avantage de pouvoir remplacer le, le compas. Alors on, on met son crayon dans un petit trou et puis on fait tourner hein, le tamographe pour dessiner un cercle. Cet outil, il peut remplacer à la fois la règle, le compas, le rapporteur ou l'équerre. Alors attention aussi, parce que des fois, on a tendance à vouloir proposer pléthore d'outils aux élèves. Euh, il faut s'assurer effectivement que l'élève en a une bonne maîtrise. Alors clairement, euh, les élèves avec une dyspraxie vont se retrouver en grande difficulté pour toutes les activités de géométrie. Hein. On a vu l'utilisation du matériel, mais du coup, les gestes de tracé les mettre en difficulté. Euh, je vous propose deux exemples d'outils numériques qui peuvent être utilisés par les élèves dyspraxiques. Le le premier, c'est ce qu'on appelle la trousse géotracée. Donc vous voyez sur l'écran, l'élève va pouvoir manipuler à la fois la règle, le compas, l'équerre, euh, mais sur ordinateur. Donc il va utiliser la, la souris. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, par exemple, s'il si bouge légèrement la souris, son geste va quand même être droit. Et donc ça va lui permettre de réaliser des productions correctes qu'il va pouvoir euh, par la suite imprimer. Un deuxième outil qui est beaucoup utilisé au collège, qui s'appelle GeoGebra. Alors, l'avantage de GeoGebra, c'est que euh, la plupart des professeurs de mathématiques l'utilisent pour l'ensemble de la classe. Donc là, on n'est pas en train de stigmatiser l'élève avec un, un logiciel qui serait adapté à son trouble. Hein. C'est un logiciel de mathématiques qui est utilisé par l'ensemble des élèves et qui permet, du coup, d'avoir une approche de la géométrie beaucoup plus dynamique. Donc là, on n'est plus... Sur l'utilisation d'outils comme la règle, le hein, compas, on va rentrer les données euh, de, de, de l'élément à construire. Et donc là, on va avoir une approche algébrique de, de la géométrie. Quand on pense à la dyspraxie, on pense souvent à des gestes assez amples, avec euh, impliquant tout le corps ou alors l'écriture, mais on oublie de penser aussi à la lecture. Hein. Nos yeux font ce qu'on appelle des saccades oculaires, donc c'est bien un enchaînement de mouvements dans l'intention de, de lire le texte. Donc on est bien sur des praxies visuelles. Et souvent, les élèves vont avoir des difficultés, euh, notamment visio-spatiales, à s'orienter dans la feuille pour lire le texte. Donc c'est vrai qu'on va avoir régulièrement des élèves, par exemple, qui vont avoir du mal lors des retours à la ligne. Vous vous souvenez, on avait abordé ça dans la dyslexie, et eh bien l'élève va se perdre, à ne plus avoir un regard efficient qui va être sur les bonnes informations. Donc ce n'est pas un problème d'ordre visuel, c'est-à-dire que l'élève a une bonne vue, mais par contre ce sont ces saccades oculaires qui ne sont pas forcément toujours efficientes. Et du coup, c'est des élèves, quand ils vont lire, par exemple, ils vont lire euh, sauter des lignes, ils vont oublier des mots. D'où l'utilisation des mêmes outils que pour les élèves dyslexiques. Hein. Vous vous souvenez, on va utiliser certaines polices de caractère, on va agrandir l'interligne, on va aussi utiliser des codes couleurs pour mettre en évidence une ligne sur deux, pour faciliter ce retour à la ligne, pour faciliter l'organisation des saccades oculaires. Autre repère visuel qu'on peut proposer à l'élève, c'est par exemple d'encadrer le texte hein, avec l'idée qu'il va y avoir le ciel en haut qui est bleu, la terre en bas marron, et puis on commence au feu vert et on s'arrête au feu rouge. Euh, ça va être valable pour les élèves pour les aider au niveau de la lecture, mais ça peut être valable aussi au niveau du graphisme, au niveau de l'écriture, hein, de leur donner des repères visuels pour s'organiser dans l'espace feuille. Alors là, je vous montre un exemple où l'élève va être gêné au niveau de la lecture. Hein. Donc l'élève va commencer à lire son texte et puis peut-être que va continuer son geste oculaire pour aller sur la deuxième page, ce qui fera complètement un non-sens au niveau de la lecture. Donc du coup, pour cet élève-là, il va être intéressant de mettre un cache, par exemple, sur la deuxième page, de lui donner uniquement le texte pour éviter, effectivement que son regard euh, se perde et que du coup, il ne comprenne plus euh, le sens de ce qu'il lit. De la même manière, on retrouve cette difficulté sur les, la lecture des bandes dessinées, hein, euh, où là aussi, on peut aller d'une page à l'autre. Hein, donc, il va falloir peut-être mettre un cache, ou un, en tout cas, indiquer des repères pour montrer que la page est terminée. Et puis, la difficulté qu'on va avoir aussi, qui vient se rajouter dans la lecture des bandes dessinées, c'est finalement, euh, le, quel... Dans quel ordre on va lire les bulles hein? Donc du coup, pour certains élèves, il faudra peut-être leur mettre un code couleur pour dire on commence toujours par la bulle qui est entourée en vert. Ces problématiques, elles vont aussi se retrouver dans la lecture des plans. Hein? Je pense notamment au collège aussi, la lecture des graphiques, la lecture des plans va être relativement complexe pour l'élève et va nécessiter que l'AESH propose des adaptations. Un autre domaine qui peut mettre en difficulté l'élève dyspraxique, on l'avait abordé au moment où on a parlé de la dyscalculie, c'est l'alignement des chiffres dans la pose des opérations. Ici, vous voyez, hein, l'élève maîtrise totalement la technique opératoire. Par contre, l'alignement des chiffres fait que le résultat de son opération est inexact. Et du coup, on va proposer à cet élève des gabarits. Je vous rappelle que sur le site du Cartable Fantastique, vous trouvez euh, tout un tas de gabarits que vous pouvez imprimer et plastifier pour la réalisation des opérations. Euh, vous pouvez aussi utiliser, euh, si l'élève a du matériel pédagogique adapté, vous pouvez aussi utiliser le ruban Word qui permet l'adaptation de ces différents documents. L'élève peut aussi se retrouver en difficulté dans la gestion de son matériel et dans son organisation. Alors, souvent, par exemple, euh, je pense notamment à l'organisation dans le temps, euh, il va être préférable pour les élèves d'utiliser, par exemple, un agenda euh, avec un jour une page. Hein, parce que tout ce qui est cahier de texte ou plusieurs jours sur une même page vont relativement mettre l'élève en, en difficulté. De la même manière aussi, euh, il sera souvent préférable pour l'élève d'utiliser des cahiers grand format où il peut coller sans plier les photocopies qui lui sont distribuées plutôt que d'utiliser des classeurs où par exemple il faudra glisser les photocopies dans une feuille transparente ce qui pour lui va nécessiter des manipulations qui vont le mettre en difficulté. Souvent quand on est AESH auprès d'un élève dyspraxique, il va falloir trouver des, des moments où l'AESH pourra aider l'élève dans l'organisation notamment de ses classeurs, de ses cahiers si nécessaire. Hein, parce que généralement les élèves vont être en grande difficulté et du coup s'ils utilisent du matériel informatique, il y a un logiciel qui est très intéressant pour la prise de notes et là on est plutôt sur le... Le, le collège euh, ou le, le, le lycée, mais certains élèves peuvent commencer à l'utiliser dès l'école élémentaire. C'est le logiciel OneNote. Alors pourquoi il est intéressant, c'est que euh, vous voyez sur le côté, il y a des petits onglets de couleurs. Euh, ça correspond euh, à l'ensemble des ça peut correspondre à l'ensemble des cahiers de l'élève. Chaque couleur correspond à une matière. Et du coup, pour l'élève, il suffira d'aller cliquer dans maths pour être dans le cahier de, de mathématiques. Et ce logiciel, il a un intérêt qui est relativement important. Donc, vous voyez, on peut écrire comme tout traitement de texte, on peut surligner, on peut mettre en couleur, on peut faire des schémas. Euh, par contre, ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est que surtout, il n'y a pas besoin d'enregistrer. L'enregistrement se fait automatiquement, ce qui n'est pas le cas pour certains logiciels de traitement texte où parfois les élèves vont prendre en note sur l'ordinateur et oublier d'enregistrer et du coup perdre la totalité des informations. Donc c'est vrai que c'est un logiciel qui est souvent utilisé par les élèves, notamment euh, dyspraxiques. Alors en deux mots, je reviens quand même sur l'utilisation de l'outil ordinateur. Euh, il faut être vigilant parce que souvent on a tendance à dire comme les élèves dyspraxiques sont en difficulté pour écrire, pour le geste graphique, on va plus facilement justement proposer l'utilisation d'un ordinateur. Effectivement, ça va être facilitant, mais il faut aussi prendre en compte la question de l'apprentissage de cet outil. Et parfois cet outil est abandonné parce que justement il n'y a pas un accompagnement pour l'élève pour apprendre à s'en servir. Donc généralement l'idée c'est qu'il faut que l'élève bénéficie d'une formation, souvent c'est un ergothérapeute qui va pouvoir le faire, pour que l'élève s'approprie l'outil et puisse l'utiliser de la manière la plus efficiente possible. Pour conclure, je, je reviendrai quand même sur cette question de la fatigabilité parce que euh, je, je disais que le matin, euh, une fois que l'élève avait pris son petit déjeuner, s'était brossé les dents et habillé, il arrivait déjà parfois suffisamment épuisé à l'école par toutes ces tâches qui lui demandent beaucoup beaucoup de concentration. Sur une journée à l'école primaire, un élève peut avoir entre 30 et 60 de sa journée à la réalisation d'activités qui relèvent de la motricité fine, hein, ne serait-ce que le geste d'écriture, découper, coller, etc. Donc on voit bien que euh, du coup, pour l'élève dyspraxique, bah, tous ces éléments vont s'accumuler. Donc du coup, toute cette motricité fine va nécessiter pour lui beaucoup d'efforts et l'empêcher d'être ce qu'on appelle dans la double tâche. Et du coup, l'élève qui va consacrer toute son énergie sur le geste d'écriture, par exemple, ne pourra pas consacrer beaucoup d'espace à la compréhension de ce qu'il écrit. Donc cette double tâche ne sera pas possible puisqu'il n'a pas automatisé le geste. Donc vous voyez qu'à la fin de la journée, si l'élève a passé tout son temps d'attention sur... Le, le geste graphique, peut-être qu'il n'a pas retenu, compris une grande partie de ce qu'il a effectué dans la journée. Ce qui veut dire qu'il lui faudra du temps supplémentaire, par exemple, au moment de l'apprentissage des leçons, parce que certains élèves auront déjà bien enregistré pendant la journée euh, un certain nombre d'éléments, alors que lui aura beaucoup passé d'énergie sur la réalisation du geste. C'est pour ça qu'il est important de voir avec l'enseignant à quel moment l'élève peut être soulagé pour pouvoir justement être dans la compréhension et non pas dans l'action qui va le monopoliser. Euh, du coup aussi c'est important quand on est à ESH d'un élève dyspraxique et eh bien de faire preuve de patience et de bienveillance et éviter d'utiliser dans votre vocabulaire le fait un effort. Gardez en tête que cet élève finalement euh, tout au long de la journée il ne fait que ça des efforts pour un rendu qui n'est pas celui qu'il souhaitait au départ. Donc valorisons l'élève, encourageons-le pour qu'il puisse continuer à progresser.